Je vais passer la parole à la salle tout de suite, il y a deux dames à ma gauche qui voulaient parler, il y a madame Estelle et madame Christine. Vous avez la parole. Bonjour, Estelle Youssoufa, je suis euh, journaliste de formation, je viens de Mayotte dans l'océan indien, euh, département français, africain. Euh, et je rebondis sur les propos euh, de, de monsieur Chertidiane Gadio. En effet, euh, la discussion sur l'Asie euh, concerne euh, le continent, ne serait-ce que parce que la moitié du continent euh, a un océan indien qui, sauf erreur géographique, est quand même déjà l'Asie. Euh, cette discussion qui se tient ici euh, aux Émirats devrait nous tous nous rappeler euh, à quel point euh, toute l'Afrique de l'Est est aussi une Afrique qui a été euh, conquise par les Arabes du Golfe, qui ont amené euh, l'islam, mais aussi le commerce des épices et l'esclavage. Je, je fais ce rappel historique parce que j ai, j ai, je suis un peu surprise par le peu de place qu'a le continent dans les discussions euh, à la World Policy, euh, Policy Conference et surtout par le fait qu'effectivement, euh, l'Afrique est absolument actrice euh, et doit être considérée comme une actrice sur la scène euh, mondiale, et que pour le moment, elle n'est que sujet. Euh, dans, dans les discussions, en tout cas, je, je, je le regrette. Le, la deuxième chose qui, qui m'a interpellée dans la discussion, c'est effectivement euh, la question de la sécurité. Comme euh, cela a été souligné, Daesh est euh, jusqu'à Cabo Delgado, c'est-à-dire à 400 km d'un territoire français. Nous, à Mayotte, on est consterné de constater que la France euh, ne prend pas la mesure du risque que pose euh, Daesh. Euh, le président Kagame envoie ses troupes et tant mieux. Le sujet, c'est euh, l'Union africaine qui, je le rappelle, est largement financée par l'Union européenne. La faiblesse de sa réponse sur cette crise nous interroge, nous contribuables euh, européens, euh, quid de notre politique Et cette question se pose non seulement sur l'Afrique de l'Est, mais effectivement sur toute l'Afrique de l'Ouest, dont la zone francophone. Nous constatons avec effarment l'effondrement extrêmement rapide qui interroge là la politique française dans la région. Je vais plus loin parce que, effectivement, la question de la Chine et de la radicalisation euh, extrêmement euh, rapide et en tout cas euh, brutale euh, de, de, de l'échange entre Washington et Beijing interroge l'Afrique. Le président Kagame l'a dit euh, très directement, mais euh, ce n'est pas qu'une question de dette, c'est aussi de comment est-ce qu'on tire le bénéfice de cette crise. C'est une crise stratégique, on refonde tout l'espace mondial, comment est-ce que l'Afrique se positionne Et là-dessus, je ne sais pas si la réflexion est effectivement engagée, j'aurais souhaité que ce soit l'objet des discussions, et pour revenir sur les propos euh, de, de Monsieur Zinzou, euh, par exemple... J'offre une petite piste sur la question fiscale. Euh, pourquoi est-ce qu'on a aucune discussion en Afrique sur le blockchain, sur euh, le digital, digital banking Pourquoi est-ce qu'on a aucune discussion sur comment est-ce que les États africains qui enrichissent, euh, comment dire, les économies africaines qui enrichissent euh, Orange Money ne bénéficient pas comme manière de lever un impôt pour les États africains dans lesquels elles opèrent C'est-à-dire que les discussions qu'il y a avec les GAFA, euh, en Europe doivent être des discussions qui se tiennent en Afrique. Mais là-dessus, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et, et pour revenir sur les questions de sécurité, effectivement, la question de la cybersécurité en Afrique est, est une crise qui n'est absolument pas soulevée dans les discussions. Donc voilà. voilà. Ce sont des sujets qui, pour moi, me paraissent urgents. Et si on ne veut pas parler de trahison du futur, là, pour le moment, l'absence de réflexion là-dessus euh, ouvre quand même des perspectives assez inquiétantes. Merci. merci, madame Christine de Souche. Oui, beaucoup. merci, monsieur le Président. Euh, je me suis réjouie de, de, du discours euh, narratif mobilisateur euh, que j'ai déjà entendu, enfin que j'ai entendu, que nous avons eu l'occasion à la chance de pouvoir entendre, ou en tout cas amorcer ici, comme le souhaitait madame euh, la première ministre. Euh, deux réflexions. Euh, sur d'abord la question, une question de fond et une question de méthode. Euh, pour justement aller dans le sens de, de l'impulsion qui a été donnée en certains domaines par l'Afrique pendant euh, ces deux années, euh, la question justement de l'invitation, de, de, de, de l'incitation, de, de la sommation pour le retour de biens culturels. Euh, je pense que c'est un débat... Bon, je, ceux, ceux qui sont autour de la table beaucoup d'entre nous le connaissent mieux que moi, mais je pense qu'il y a eu effectivement de la part d'Afrique une sorte d'impulsion donnée pour un grand débat, une réflexion mondiale qui s'est d'ores et déjà traduite par un certain nombre d'actes qui, évidemment, ne limite pas la problématique à ce qui a été fait ou ce qui est en train de se faire, mais je pense que là, l'Afrique a véritablement, j'allais dire, donné une impulsion tout à fait remarquable euh, et, et, et non seulement montré la place de, de la culture, de la mémoire euh, dans, euh, dans le développement et dans la place, une place euh, sur la scène internationale, mais également, bien sûr, pour l'avenir, pour nous tous, une réflexion euh, à mener euh, euh, je pense qu'il y a là, effectivement, une, une des thématiques à aborder pour l'avenir. Deuxièmement, sur la méthode générale. Euh, il faut savoir euh, que l'Afrique, évidemment, la place que l'Afrique tient à l'IFRI, euh, celle qu'elle a tenue, d'où on vient pour savoir où on va. Et déjà, il faut se féliciter, on l'avait déjà dit il y a deux ans, euh, qu'il y ait effectivement un atelier euh, sur l'Afrique, ce qui n'était pas le cas pendant des années, euh, mais également... Euh, que nous avions recommandé lors de la session de Marrakech, que, effectivement, les compétences, les analyses euh, africaines puissent participer du débat euh, plus général sur les thèmes qui sont abordés en séance plénière. Euh, Je vois pas la question de l'espace, mais au niveau des thématiques générales et du dialogue entre les continents. Je pense que notre, notre atelier peut recommander, une fois encore, effectivement, euh, qu'il puisse y avoir, euh, ce n'est pas exclusif, non seulement un travail en atelier, un travail en plénière, et également Monsieur Antil vient de prendre la parole, euh, lui dirige le groupe Afrique à l'Institut français des relations internationales, et euh, je pense qu'il pourrait y avoir une synergie euh, peut-être euh, plus grande, ou en tout cas plus prometteuse euh, sur ces différentes questions pour assurer un petit suivi. Dernier point, Monsieur le Président, je m'arrête là. Oui, un discours mobilisateur, une place peut-être dans les débats, comme on le dire, plus grande, mais surtout j'allais dire comment euh, disposer d'instruments, euh, notamment d'ouvrages, ou en tous les cas d'éléments euh, écrits ou sonores, ou ce que l'on veut, euh, qui permettent justement de faire le point sur euh, ces éléments, ces, ces zones d'ombre et ces avancées. Parce qu'il euh, faut, j'allais dire, alors, euh, il faudrait qu'il y ait en fait un rapport, un rapport global, euh, qui fasse état, justement, de ces différents secteurs euh, dans lesquels il y a des événements positifs et d'autres qui, évidemment, laissent à désirer et qui puissent être portés à la plus grande connaissance du public. Alors, on est tous autour de la table, un certain nombre, à avoir fait des rapports et à faire des rapports, euh, etc. Mais est-ce que ce sont les bons rapports ou, en tout les cas, des rapports qui ne pourraient pas être mieux j'allais dire, plus complet, peut-être mieux diffusé, moins technique, etc. Je me pose la question, en tout cas, c'est une question que je mets sur la table, parce qu'il est certain que euh, ce sont des éléments importants à pouvoir discuter aussi bien avec les partenaires qu'à l'intérieur. Merci beaucoup, monsieur le Président, et merci à tous pour vos interventions, c'était tout à fait passionnant. Merci. Bon, je vous remercie. Maintenant, euh, je, vais... je souhaiterais que personne ne sorte de cette salle frustré. Ceux qui n'ont pas parlé, ils sont sommés de parler. Même si c'est une minute. Alors, je prends la liste de ceux qui veulent intervenir qui sont sur ma gauche. Comme ça, je continue la lancer à gauche. Levez le doigt et vous donnez vos noms. Je vous inscris pour au moins me gratifier d'un mot. À gauche. Personne Non, attends. Non. Toi, tu es intervenant. Non, non, c'est ça. Je, je t'explique. Chers oui. amis, que j'ai droit un droit de réponse quand même. Oui, tout là. Non, non. Voilà. Quand les débats seront terminés dans la salle, les communicants vont dire, je vais, en fonction du temps, je vais donner la minute qu'il faut. Et là, je ne vais pas vous consulter. Je vais d'autorité donner la minute qu'il faut pour répondre rapidement. À gauche, personne. À droite, personne. Bon, alors, vous notez tout ce que j'ai voulu J'ai exigé que tout... Ah, monsieur, vous voulez parler Bon, alors, ah, monsieur, vous avez la parole. Il n'y a que ma gauche qui est active. Merci beaucoup, je... je... Monsieur, c'est monsieur Michel Kazachkin. Ah, monsieur Michel Je vous remercie aussi de de votre présidence et j'aimerais remercier tous les intervenants. C'était très intéressant. Je voudrais juste m'arrêter sur un seul point à propos du de, de Covid-19. C'est que euh, ce qui ressort de ces deux jours et du climat environnant, euh, c'est qu'on est dans un momentum, comme on dit en anglais, pour des changements et des grandes réformes. Et il y a trois euh, lieux de débat dans lesquels des réformes profondes et des changements en termes de financements internationaux vont être discutés dans les prochaines semaines. C'est le G20, c'est l'Assemblée mondiale de la santé extraordinaire sur le Covid en novembre à Genève, et c'est les Nations unies. Et quand euh, je regarde les propositions qu'il y a autour des changements de gouvernance en matière de santé au plan international, euh, je vois finalement que c'est à l'Assemblée générale des Nations unies que l'Afrique pourrait au mieux être placée pour euh, porter sa voix euh, et être dans une dimension inclusive du débat. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui se sentent euh, alliés à une coalition actuellement menée par le Canada, la Corée du Sud et d'autres pour réclamer une assemblée générale extraordinaire des Nations unies sur le Covid, comme il y en a eu sur le sida, comme il en y en a eu sur Ebola et comme il n'y a pas pu en avoir jusqu'à présent du fait de blocages, en particulier liés aux conflits sino américain. Il me semble absolument essentiel, si on parle de constituer un nouveau Global Health Threats Council ou une autre instance de gouvernance sur la santé mondiale, que la voix de l'Afrique s'exprime et la meilleure façon de le faire, ce sera à travers l'Assemblée générale et pas seulement à travers le G20, où l'Afrique n'est représentée que par euh, un pays. Je vous remercie, monsieur. Je vais le noter dans la conclusion. Alors, euh, je voudrais donner la place aux panélistes. Mais avant, je, je voudrais que monsieur Antil enregistre une de mes une de mes protestations. J'ai dit que tout le monde a la langue, la langue libre, y compris moi ici. Bon, on m'a chargé d'être président, on m'a donné une liste de ceux qui doivent intervenir, et avant qu'on arrive ici, j'ai réclamé. J'ai appelé l'IFRI pour savoir quels sont ceux qui sont désignés d'office dans l'atelier Afrique. Vous l'aurez, vous l'aurez, je n'ai pas eu, je l'ai eu au dernier moment, et sur la liste, je n'avais pas un certain nombre de noms. Par exemple, Mme Nardos Bekele-Thomas n'était pas dessus, et je ne sais pas quand, toi, tu as eu ça, mais moi, le papier que j'ai, tu n'étais pas dedans. Alors, les programmes ont changé. Non, ce n'est pas bien, parce que vous me mettez dans l'embarras. Et, et oui on donne un papier à Mme Nardos, elle figure bien en deuxième position après le chèque. Bon, moi, le papier qu'on me donne, celui qui est en deuxième position, c'est Nathalie Delapalle. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse Donc, cette protestation, vous serez chargé de le porter. Alors, euh, je, je voudrais vous proposer ceci. Parmi tous les panélistes, les deux... Qui ont appelé le plus de commentaires, c'est Tchèque Tidiane Gadio et Mme Touré. Vous êtes d'accord? Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais leur donner la parole. Oh non, il n'a pas été. On a pris acte de ce qu'il a dit, il y a M. Zissou. solidarité des speakers, je crois que tout le monde doit. Bon, pouvoir. tout le monde doit. Bon, ok. Donc, je, je reçois l'ordre alors. Le chèque lui est parti. Euh, madame Nathalie Je vais essayer bref, Ma de la d'être Très bref, Monsieur le Président, pour me faire pas pardonner. Je me plie à la méthode démocratique. Juste une réponse peut-être sur la question de, du PIB par habitant, par, euh, par personne en Afrique. Je pense qu'il y a quand même une réponse qui est assez claire. C'est que quels que soient les progrès de la croissance économique, et ils sont considérables, ils continueront de courir après la croissance démographique. C'est vraiment un calcul très, très mathématique. La deuxième chose, c'est pour redire, et pardon parce que, comme j'ai un peu accéléré à la fin, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas du tout une vision pessimiste que je voulais donner. J'espère que je n'ai pas été mal comprise. J'ai parlé en anglais pour notre hôte, mais j'aurais peut-être dû finalement faire la présentation en français. Je pense que c'est l'opportunité, le moment où jamais, effectivement, d'inventer, de créer, de définir des nouveaux modèles de développement avec une souveraineté africaine beaucoup plus grande qui lui donne sa pleine place aujourd'hui dans les équilibres globaux. Merci, monsieur le Président. Je vous remercie. Euh, monsieur Tietzian Gadio. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Euh, je trouve, monsieur le Président... Euh, pardon, cette fois-ci, je vous de demande de prendre exemple sur madame de la Palme. <rire> non, monsieur le Président. Euh, vous avez demandé qu'on respecte le temps de parole. Moi, j'ai fait moins de 7 minutes, mais il y a des collègues qui ont fait 20 minutes. Et... Non, non, non, avant, avant. Non, non, non, non s'il vous plaît, M. le Président. Donc, avec tout, avec tout le respect que je vous dois, je veux dire que c'était quand même déséquilibré. Parce que si j'avais 20 minutes, je n'aurais peut-être pas fait la même intervention en allant très vite. Je vais essayer de m'expliquer. Et ce qui fait que j'ai donné l'impression de prêter le flanc et je pense que le premier ministre Zinsou, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, il le sait, je pense qu'il a été profondément injuste avec moi et mon intervention. Profondément injuste. Il m'a fait, fait dire des choses que je n'ai pas, pas dites. Et ensuite, euh, le, la, la résolution de nos différences prendra beaucoup plus de temps que les cinq minutes qu'on a ici. On a des différences fondamentales, on a même des divergences dans la façon de percevoir, d'agir dans le continent. J'ai fait dix ans à l'Union africaine comme ministre des Affaires étrangères. L'Union africaine ne marche pas, monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas parce qu'on a pris un groupe d'experts qui a fait un bon travail, de, etc., etc., des émissaires de l'Union. Moi, j'ai participé aussi dans les groupes du président Kagame avec le ministre euh, Kabiruka sur la réforme, les groupes du président Obasanjo sur comment financer l'Union africaine. J'ai quelques idées sur comment fonctionne l'Union africaine. L'Union africaine est en deçà des espérances des Africains. C'est une union à changer complètement. Elle ne sait pas où elle va. Quand l'Union africaine demande quasiment la permission de pouvoir venir en Libye, parler de la Libye qui est en terre africaine, il y a un problème avec l'Union africaine. Et je suis franchement désolé de voir comment les choses sont présentées. Euh, en termes de chiffres, on peut avoir un festival de chiffres, de, euh, etc., la croissance, tout ce qu'on veut. Parler de 5... Mali aujourd'hui parle de 5% de croissance, au Burkina Faso de 3%, 5%. Quelle importance ça a quand des régions entières du Burkina vivent sous la terreur, quand plus de 1000 écoles sont fermées au Mali, plus de 1000 écoles sont fermées au Burkina, quand 1 300 000 euh, mam, euh, euh, citoyens sont déplacés de leur zone, quand la terreur règne partout ça n'a aucune sorte d'importance que d'insister sur le taux de croissance de ces pays-là. C'est pour dire que la situation est extrêmement grave. Quand j'étais encore étudiant, un peu plus âgé d'ailleurs, parce que je faisais mon doctorat aux États-Unis, je faisais des conférences régulièrement, un peu partout, et je disais régulièrement que je renvoie dos à dos les afro-pessimistes et les afro-optimistes, parce qu'ils sont dans la même problématique, chacun de jauger, de jauger comment les chiffres lui permettent d'être optimiste ou d'être pessimiste. J'avais dit, moi, que les panafricanistes, ceux qui croient en l'Afrique, ceux qui luttent pour l'Afrique, sont des afro inconditionnels. Que ça aille bien ou que ça aille mal, ils sont inconditionnellement attachés au futur du continent. C'était notre combat. Et je disais que notre continent allait rebondir parce qu'on était encore plein d'espoir, on était au début des années 90. Malheureusement, ce que j'ai présenté ici comme chiffre, pourquoi en 60 ans de modèle de développement, on a zéro pays émergent en Afrique il y a quelque chose qui, structurellement, ne marche pas, et c'est quelque chose que, pour ainsi dire, c'est ce que les chefs tous les grands panafricains du continent, ont vu dans les années 60, que le schéma que nous avions pris, ce que j'appelle les chevauchés solitaires des États africains, ça allait mener à un échec collectif. Tous les pays du monde qui ont eu les bons modèles s'en sont sortis relativement, en Afrique, Certains pays, le Maroc et d'autres, se sont relativement bien débrouillés. Mais pour l'essentiel, allez en Guinée-Bissau, allez euh, en Gambie, venez dans certaines contrées du Sénégal, regardez un peu ce qui se passe euh, un peu partout dans le continent. Je suis désolé, on pourrait faire 100 fois mieux que ce que nous sommes en train de réussir. Maintenant, j'avertis sur le terrorisme. Euh, je vois que beaucoup d'intellectuels ne partagent pas cette démarche. Parce que les gens préfèrent qu'on parle de ce qui marche, de ce qui va et qu'on continue d'encourager les Africains à croire fondamentalement que nous sommes dans la bonne direction. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous sommes dans la bonne direction. Monsieur le Premier ministre, je vous donne une information. Ceux qui travaillent dans le projet du califat islamique, ils appellent ça Califat islamique 2025, basé en Libye, ils ont organisé récemment une opération qui a coûté très cher à l'Afrique et au Sahel. Ces gens-là, c'était qui L'État islamique qui passent un accord avec Al-Qaïda, qui passe un accord avec le général Haftar, qui passe un accord avec Wagner et qui passe un accord avec des rebelles tchadiens. Ils organisent une opération, c'était pour éliminer le président Idriss Déby, ce n'était pas autre chose. Dès qu'ils ont réussi cela, ils ont reculé. Ces gens-là, nous les suivons depuis une dizaine d'années, avons régulièrement des informations. Je me suis assis avec le président Idriss Déby, que Dieu ait pitié de son âme. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se trame en Libye, etc. Je lui ai donné les informations que j'avais. Il me répond, non seulement je suis au courant, mais personne ne peut échapper à son destin. Mais je sais qu'ils ont décidé que j'étais le verrou qu'il faut d'abord éliminer pour régler les problèmes et prendre le Sahel. Prendre le Sahel et euh, construire ce qu'ils appellent le califat islamique à l'horizon 2025. Alors moi, quand je suis informé de ça, quand ils enlèvent euh, des amis libyens qui sont proches de ces milieux, en tout cas qui sont bien informés, Disent qu'ils enlèvent des enfants au Niger, des enfants au Nigeria, au Tchad. Ils les forment dans des madrassas, des écoles euh, islamiques. Ces enfants, à 12 ans, sont formés jusqu'à l'âge de 19 ans. Certains étaient enlevés en 2012, 2013. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ils soit des colosses, des géants bien formés, bien formés au maniement -ma des armes. Ces gens préparent une offensive générale contre le Sahel. Je ne peux pas être informé de ça et aller dans des réunions et ne pas dire la plus grande menace contre l'Afrique aujourd'hui, c'est le terrorisme. J'y crois fondamentalement. Et que l'Afrique n'a pas de réponse, n'a pas de solution innovante et que nos dirigeants esquivent la question régulièrement. Le sommet de l'Union africaine en février 2020 avait décidé d'un sommet extraordinaire sur le terrorisme. Le président Ramon Fosa l'a fait annuler à cause du, de la pandémie, ce qui est normal. Mais depuis lors, on n'arrive toujours pas à tenir ce sommet, alors que c'est d'une grande urgence. Nous voulons une armée africaine, nous voulons des forces panafricaines qui prennent en charge la lutte pour la sécurité du continent et pour la sécurité des Africains. Comment des gens qui ont peur d'aller cultiver, qui ont peur de se déplacer, peuvent développer leur pays, peuvent faire avancer le continent Et avant, si c'était une menace localisée, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Algérie a mené une guerre de 10 ans, 150 et 2, entre 150 000 et 200 000 morts contre le terrorisme. Le Maroc des jours, chaque jour, un attentat terroriste. La Tunisie. Vous partez de là-bas maintenant, vous aboutissez au Mozambique, avec la province de Cabo Delgado. Ce que le président euh, Kagame a fait est un acte panafricain que nous avons tous salué. Mais je dis que l'Afrique a de sérieux problèmes qu'on ne peut pas les sous-estimer. On ne peut pas continuer à donner des chiffres de, de ce qui marche, comment nos intellectuels... Moi, quand le, nos amis du Quai d'Orsay ont sorti, euh, dès le début de la pandémie, ils ont sorti euh, une note interne, l'effet pangolin, annonçant que les morts vont joncher partout les rues en Afrique, il y aura des millions de morts, euh, etc., etc., et que les islamistes vont prendre le pouvoir un peu partout, il y aura des révoltes populaires, des... Je les ai avertis que ce genre de message n'est pas bienvenu en Afrique. D'abord, il ne faut pas casser le moral des gens, et ensuite, à l'époque quand la France faisait 20 000, 30 000 contaminations par jour, on n'avait même pas 10 contaminations au Sénégal, même pas 12. Donc des gens qui ont de sérieux problèmes avaient pitché des gens qui, pour l'instant, se portaient relativement bien et géraient bien la pandémie. Donc il y a ce, ce, ce genre de situation, globalement, dans le continent. Il faut dire la vérité à la jeunesse africaine. Monsieur le Premier ministre, moi, je n'essaie pas de décourager la jeunesse africaine. Je constate que depuis 60 ans, et particulièrement les 20 dernières années, les politiques qui sont mises en œuvre par rapport à la jeunesse africaine n'ont pas donné les résultats escomptés. Ces jeunes-là vous disent, ne nous parlez pas des dirigeants africains aujourd'hui. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Si vous voulez commencer une discussion, ils se détournent de ces discussions-là. Parce qu'on est en train de leur enlever l'espoir. L'espoir qu'on peut bâtir une Afrique unie. Une Afrique qui atteigne le niveau de la Chine ou de l'Inde. Quand le président Clinton dit que si l'Afrique centrale, l'Afrique centrale, Gabon, les deux Congos, etc., se mettaient ensemble, qu'ils pèsent 31 000 milliards de dollars, potentiellement, plus que le budget des États-Unis, de la Chine, du Japon, etc., combinés. Quel est le problème C'est comme si, encore une fois, Bashir Ben-Yahmet de Jeune Afrique, et je conclue sur ça, il a écrit deux éditos, que Dieu de son âme aussi, disant que le jour où les Africains s'unissent dans une union politique, le lendemain, ils sont le quatrième pays du monde. Le quatrième pays du monde. Et qu'il ne comprend pas qu'on veuille rester fragmenté, comme disait Cheikh Diop, dans des états non viables. Il n'y a pas un seul état africain qui peut garantir sa souveraineté, qui peut défendre son territoire, qui a une armée pour cela. Et les terroristes l'ont pourvu avec des pick-up. Donc le continent de ce point de vue, du point de vue de sa sécurité, de ses projets de développement, a de sérieux problèmes et l'intelligence africaine doit se pencher sur ces problèmes et apporter des réponses stratégiques. Et comme j'ai dit, quelqu'un a dit « nous avons des stratégies maintenant ». Je suis désolé, je pense que l'Afrique n'a pas de stratégie, elle cherche encore. Merci. Merci, M. Gadio. Je vous ai laissé parler pour des raisons que vous savez. Je parle à Mme Elisabeth Guigou. Elle est déjà partie. Donc. Elle est partie. Donc, je passe à madame Amina tatouré Je ne dirai pas grand-chose de plus. D'abord, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela, mais euh, en réalité, je crois que, euh, voilà, mes deux chers frères disent la même chose sur, un ton, sur des tons différents et des perspectives différentes, mais je pense que nous sommes tous, euh, euh, nous avons tous les mêmes préoccupations de sécurité, de développement économique. Euh, je j'enregistre l'alerte hein, du ministre cher Chergadieu, que je mets dans un contexte aussi où euh, vraiment, on, on sent quand même un changement d'attitude des dirigeants pour une meilleure prise en compte euh, voilà, des intérêts africains. Je crois que c'est euh, de cela qu'il euh, qu qu s'agit. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de, de setting, c'est quand même de changer la perspective qu'il y a sur l'Afrique, qui est une perspective très en retard, qui se concentre sur nos intérêts, et c'est le point de vue des partenaires. Comme je dis dans beaucoup de conférences où l'Afrique est sujet plus qu'acteur, qu la perspective de chacun, c'est selon ses intérêts. Et il est important quand même qu'on change cette perspective en termes de partenariat gagnant-gagnant. Et ça, c'est le grand combat que l'Afrique doit engager. Avec euh, ces différents partenaires, parce que l'évolution a changé. Vous avez et vous aurez de plus en plus euh, des présidents qui sont nés bien après les indépendants, c'est mon cas. Euh, et puis, bon, les plus jeunes vont arriver, la colonisation, machin, ils n'en ont plus rien à faire. Ils, ont, ils sont dans un autre monde, ils sont décomplexés. Ils ont, voilà. Euh, et ça, je pense que c'est important que cela commence, tout comme je constate aussi, et ça, il faut le dire, euh, un changement de perspective euh, des jeunesses. Euh, européenne, etc. Euh, encore que bon, quand ils arrivent au pouvoir, peut-être qu'ils sont pris dans un système où les comportements ne sont pas si, euh, si changeants que ce qu'on a vu euh, euh, disons, par le passé. Mais ça, je pense que c'est un travail que les intellectuels africains doivent faire euh, pour que, justement, cette perspective euh, là euh, change. Et je crois que nous avons nous-mêmes à faire un travail de, de public relation, qu'on ne fait pas. On vous mettez les chaînes, je vois de plus en plus maintenant certains pays, bon, ça coûte de l'argent aussi faire de, de la relation publique, hein, euh, organiser des, de, de grands forats, avoir euh, de, de la publicité sur CNN et autres, c'est beaucoup d'argent, mais à mon avis, c'est un investissement qu'il faut faire. Parce que ce qu'on récolte de tout ça, c'est une perspective du risque qui n'a rien à voir avec la réalité et ça nous coûte des taux d'intérêt sur les marchés beaucoup plus élevés que ce que ça devrait être. Maintenant, la question de la sécurité... On ne peut plus clair. Il faut qu'on puisse avancer vers des propositions euh, très concrètes. La, les, les, les, les, les... Je, je considère qu'il faut quand même des troupes d'interposition, de prévention africaine, qui ne seront pas peut-être mobilisées sur des bases permanentes, mais en fonction un peu des événements, etc. Et surtout faire beaucoup plus de prévention, parce que je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. On laisse les choses se détériorer et arriver à un moment où c'est quasiment impossible, impossible d'agir. Euh, donc voilà, moi, ce que, je voulais, ce que je voulais dire, mais je crois que, voilà, on est tous euh, préoccupés par euh, la même chose, c'est comment accompagner cette dynamique, euh, disons, de, de, de, de progrès et de volonté des jeunes Africains de, de s'en sortir. Parce qu'on a beau dire, ce qu'on voit aussi sur les télés, c'est des, des, voilà, des, des jeunes embarqués dans des... Dans des, dans des euh, dans des pirogues de fortune, qui meurent en mer, qui veulent coûte que de coûte de venir en Afrique, mais on ne monte pas l'autre côté. Tellement de création d'emplois, d'innovation, euh, etc. Et ça, c'est à nous de le faire, nous les Africains. Personne ne le fera à notre place. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire en me félicitant de, de ce débat. Peut-être qu'une des recommandations, Monsieur le Président de séance, c'est quand même pour la prochaine édition qu'on soit moins entre nous et qu'on soit en plénière pour discuter de ces questions-là et informer le reste des participants. Ça, c'est, en tout cas, pour ce qui me concerne, une des recommandations que je suggérerai. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, monsieur le Premier ministre Lionel Zizou. Merci, monsieur le Président. Je vais mettre encore mes pas dans ceux de madame Touré. Les questions... Ce n'était pas du tout de, de, de, de créer des controverses ou de, de blesser tel ou tel, mais d'essayer de dire, bon, il y a des progrès qui se font, et, et même en période de pandémie, et, et où est-ce qu'on en est, et sur quel front il faut, euh, il faut agir. Euh, vous savez, les économies, M. Antil, ne sont pas mal connues. On a révisé, euh, effectivement, le PIB de, de, de, du Nigeria de 84%, celui du... Ghana de 40%, celui du Bénin de 20%. Le dernier, c'est le Togo, il y a quelques mois. On a fait Djibouti pour 20%, etc. Parce que les nomenclatures des comptes nationaux, exactement comme en France, euh, changent, et, et, mais pas au rythme où change l'économie. Et Par exemple, tout le domaine des télécoms était complètement sous-estimé. De façon générale, tout le domaine des services. Donc, ce n'est pas l'opacité sur le... Le secteur informel. Le secteur informel, on le recoupe par toute une série de moyens. Le secteur informel, c'est pour l'essentiel l'agriculture, et l'agriculture, on a tout à fait les moyens d'arriver à simuler la, la production, même si on n'a pas de déclaration, pas de TVA, rien on est parfaitement capable de savoir exactement quels sont les emblavements. Quels sont... On, arrive, on arrive à peu près à reconstituer le secteur informel qui ne se déclare pas. Et en revanche, il y a des éléments technologiques et de services qui n'étaient pas très bien euh, qu'il faut actualiser plus vite parce que ça va plus vite en Afrique qu'ailleurs. Parce qu'au lieu de faire une croissance à de 1,2% comme la France, on a fait des 15 ans de croissance à 5%. Euh, depuis 2015, il y a un effondrement du prix relatif des matières premières minérales qui explique 70 de la du tassement. Et en revanche, évidemment, les pays qui ne sont pas dépendants des matières premières minérales, par exemple, les pays de l'UMOA, euh, par opposition au Nigeria, à l'intérieur de la CDEAO, eux sont allés beaucoup plus vite. En 2015, un tout petit problème d'avoir une monnaie commune un jour, c'est que nous sommes en général à contre-cycle dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, tant que le Nigérian a une pétromonnaie. Comme les hydrocarbures baissent énormément et que l'agriculture monte énormément et les services montent énormément dans l'économie nigériane, on va se ressembler de plus en plus et on dominera ce problème à 5 dix ans. Dix ans, disons. Mais pour l'instant, c'est un sujet. Et donc, c'est vrai que l'ECA, les, per... les deux parties de l'Afrique qui... qui vont le plus vite en croissance, sont très connues pour des raisons très connues. C'est l'ECA, autour du Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda. et c'est l'UMOA, les huit pays de l'UMOA. C'est les deux pôles de croissance très fortes, parce que c'est des économies diversifiées, pas dépendantes des matières premières minérales, qui ont eu un problème de prix relatif euh, inverse après 2015, ce qu'il a été dans les dix années qui précédaient. De même sur l'urbanisation, oui, on sait parfaitement qu'il va falloir accommoder en quelques décennies, euh, il va falloir accommoder euh, plusieurs centaines de millions d'urbains euh, nouveaux. On sait que ça va être un, un, un ressort de croissance économique très important, mais évidemment, il y a des pays qui ont une capacité de planification qui est plus grande que d'autres, et ça, ça va être le chaos dans un certain nombre de, de, de pays, il n'y a pas de doute, et ça va être bien administré dans d'autres dans pays. Et ça va être un des défis de gouvernance, d'avoir une gouvernance urbaine, ça pose des tas de problèmes. Regardez les problèmes politiques des maires de très grandes agglomérations dans nos pays. Parce que comme vous faites en moyenne dans les pays africains 75% du PIB dans la capitale. Pour ne pas dire, bon, 90% dans les villes, mais vous faites... 74... Enfin, J'exagère parce qu'il y a toute l'agriculture qui fait quand même globalement 25% du PIB. Mais vous avez une très, très forte concentration dans, euh, dans, dans les villes capitales. Et donc, euh, ça pose des tas de problèmes d'autonomie financière. Quand la mairie de Dakar fait euh, un projet d'émission obligataire, qu'elle pourra parfaitement euh, servir avec une, une, une euh, garantie de l'USAID... C'est très novateur, c'est exactement ce dont ont besoin nos villes, mais ça pose un problème politique au Sénégal que je ne vais pas expliquer parce qu'il y a de bien meilleurs spécialistes que moi. Mais vous voyez, moi je regarde le destin des maires de Cotonou, bah, ce n'est pas facile d'être le maire de Cotonou parce que c'est parce que l'autre pouvoir si on le laisse euh, advenir euh, dans, dans, dans le pays, l'autre pouvoir économique. Or pourtant, il va falloir trouver des moyens de gouvernance urbaine. Moi, je mettrais ça dans le rapport si j'étais le président de séance. Évidemment que vous avez soulevé un problème d'urbanisation qui a été soulevé aussi par d'autres orateurs. Mais surtout, je voudrais dire à M. Gadiot que... <rire> D'abord, j'ai dit ça en toute amitié, mais pour qu'il y ait un peu débat. Simplement, je suis d'accord avec vous. Si vous me demandez aujourd'hui, dans l'absolu, est-ce que je suis heureux de l'Union africaine Je vous dirais non. Et, et j'adhère à ce que vous avez dit, l'Union africaine... Ne, ne marche pas. Mais c'est comme si vous me disiez euh, l'ONU est un machin. Bon, le président de la République, le président français, Gérald De Gaulle, a dit que l'ONU était un machin, et à certains égards, ça reste un machin. Bon, J'ai essayé de vous dire il y a des progrès. Euh, ce qu'elle a fait en matière de financement ces derniers mois, c'est un espace de progrès. D'avoir trouvé quatre envoyés spéciaux, d'avoir demandé à Strive Massey de s'occuper de la logistique, c'est un progrès. Je vous dis pas que dans l'absolu on a atteint le niveau de pertinence. Je vous dis, ce sont des vrais, ce sont des vrais progrès. Je suis parfaitement conscient qu'on a créé un fonds de paix et de sécurité, et je suis parfaitement conscient qu'on l'a pas rempli. Donc, c'est évidemment, c'est mieux d'avoir créé un fonds et de commencer à dire et que des gens comme le président Kagame l'incarne et le fasse. Les Africains doivent commencer à intervenir. Ce n'est pas une mauvaise chose que les Kenyans et les Éthiopiens aient fait en Somalie le travail que l'armée que, que, que américaine n'a pas réussi à faire. L'armée américaine a eu une défaite, une de ses premières défaites spectaculaires. Bon, et puis, si aujourd'hui il y a une Somalie qui a un avenir, c'est grâce au Kenya et c'est grâce à l'Éthiopie. Il y a des petits pas. Il y a des petits progrès. Donc je vous donne acte. Je ne suis pas du tout, comme Africain, satisfait de nos organisations, mais je constate qu'elles vont, qu qu vont dans le bon sens au lieu de régresser. C'est tout ce que je voulais dire. Notre divergence est peut-être là, c'est que je pondère ça un tout petit peu plus... plus Mieux, enfin, Plus généreusement euh, que, que vous. Je suis d'accord que les taux de croissance ne sont pas très significatifs. Je suis de votre avis. Il faut préciser qu'au euh, Sénégal, ce n'est pas 75% du PIB, mais l'agglomération de Dakar, c'est quand même euh, plus de 60% du PIB, euh, et, alors que c'est 75% de l'agglomération du Grand Cotonou. Il faut qualifier quand on parle de PIB. Il faut qualifier. Qu'est-ce que ça veut dire par tête bon. Mais on a de plus en plus d'informations. Tout à l'heure, vous nous disiez, est-ce qu'on a les bons rapports Écoutez, à côté de moi, il y a la productrice de toutes les informations de gouvernance sur un très grand nombre, des dizaines d'indicateurs qui sont des, des, des métriques, des, des instruments de mesure absolument nouveaux. Regardez les perspectives économiques africaines de la BAD. Euh, oui, et on commence à avoir des instruments, y compris des instruments de fondation africaine ou d'organismes multilatéraux africains qui donnent une bonne qualité d'information. Et on commence à avoir des, des, des, des, des économistes qui nous donnent des, des instruments, et qui sont des économistes africains. Donc on a besoin pour développer des modèles africains, parce que nos modèles sont de plus en plus africains. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est je suis entièrement d'accord, M. avec ce que vous avez dit sur le terrorisme et sur l'alerte. Moi, j'ai les mêmes informations que vous. En plus, j'ai des informations qui montrent que notre pays, le Bénin, monsieur le président de séance, comme le Togo, comme le Ghana, sont la prochaine cible. Parce que ce n'est pas seulement le, le califat 2025, il ne part pas de Sokoto pour reprendre les frontières de Sokoto, il va vraiment jusqu'à la mer. Euh, et tout à l'heure, on nous a interpellés sur l'océan Indien, euh, oui, il y a une diagonale du terrorisme et, et franchement, on n'en est pas exonéré. Moi, j'étais dans une conférence à Nairobi il y a 15 jours, entouré de cinq gardes du corps, je me ça n'a aucun sens. Oui, enfin, ça n'a aucun sens, sauf que quand les chebabs font un coup de main euh, à Nairobi, euh, ça fait euh, 50 morts et dans les universités, ça en fait 150, etc. Donc, oui, je, je, votre alerte, je pense qu'elle est très sous-estimée et nous n'avons pas les moyens de répondre. Nous sommes infiniment moins riches que les terroristes. Vous voyez, il y a 310 000 hommes dans les forces armées françaises pour un territoire qui fait le tiers du Mali. Au Mali, les hommes en uniforme sont 13 000. Nous avons tout à l'heure, Nathalie a commencé, et je crois que c'est très important, en disant le nombre de, de médecins et de lits d'hôpital par 10 000 habitants. Mais on a le même niveau d'indicateur en termes de policiers, de gendarmes et de soldats par dizaines de milliers d'habitants. On n'en a pas. On ne tient pas un million et demi de territoire avec treize hommes. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il y a une raison pour laquelle il y a 310 mille hommes hors police, mais gendarmerie comprise, en République française. C'est impossible. Et ça recoupe ce qu'on disait. Quand vous dépensez 2 pour la santé, c'est la même logique qui vous fait dépenser 3%, 2% du PIB en temps de guerre pour l'économie pour, pour militaire, pour de la sécurité. Or, aujourd'hui, si vous voulez donner de l'aliment à votre thèse que je, par, enfin, que je partage complètement, regardez la note du Fonds monétaire international qui félicite le Tchad il y a deux ans, juste avant la pandémie, d'avoir réduit son déficit budgétaire à 0,8% du PIB. La France, est à, la France est à quoi À 10, à 9 Je vous félicite d'avoir suivi nos conseils. 0,8% du PIB dans un pays qui assure la sécurité du nord du Cameroun, de l'ouest du Nigeria, du Niger, du Mali. C'est absolument scandaleux. Regardez, l'aide publique au développement ne peut pas venir financer l'aide à la sécurité. Mais c'est un verrou à faire sauter. Donc on a des sujets de gouvernance que le Fonds monétaire arrête de considérer hors budget de la défense des pays en guerre. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Personne ne le dit, disons-le ensemble. Ça, c'est un vrai sujet de gouvernance. Même chose sur l'aide publique au développement. On est légitime à recevoir de l'aide de sécurité. Ça demande des moyens électroniques, etc. C'est très important. Et puis, disons-le... On a démantelé beaucoup de nos services publics dans les ajustements structurels des années 90. Et maintenant, on nous dit, vous ne vous contrôlez plus vos territoires, vous n'avez plus de services publics dans les deux tiers du Mali. Mais attendez, on a démantelé. Monsieur le Président, voilà, nous, vrai, nous, vrai nous aussi sommes des en dépassement de, de 45 minutes. Voilà, monsieur le Président. Mais voilà. je voulais apaiser, monsieur, monsieur le ministre d'État, en disant, on est franchement... Comme l'a dit Aminata, Ça se dans passe un entre amis. grand mouvement de tolérance. Je crois qu'on dit la même chose, sauf que moi, les petits pas, bon, je les compte et, et, et vous, vous marchez à grandes enjambées. Bon, merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que euh, nous avons terminé, je suis resté un peu sur ma fin, euh, parce que euh, je vais voir, j'aurai beaucoup de travail pour faire un, un petit rapport demain. Alors, je dois dire ceci. Est-ce que M. Antil a été satisfait à cette question Oui. Bon, alors, je dois dire que je remercie Madame Christine Dessouche d'avoir évoqué la question de culture. C'était dans mon papier, mais comme j'ai voulu gagner du temps, l'Afrique a fait un pas. Mais dans le même temps, l'Union africaine ne marche pas comme elle devait marcher. Les petits pas, les grands pas, il faut le dire. Et merci de l'avoir dit. Parce que dans l'affaire issène par trois fois, j'ai failli démissionner. Le, le président de la commission de l'Union africaine m'a mandaté pour aller au Sénégal, pour que le Sénégal de trouver un, un système juridique, pour que le Sénégal puisse juger. J'ai trouvé, avec d'autres collègues, on a trouvé. Et puis, ça a commencé à zozoter, à mon nom me dribbler, zigzag. Et on est arrivé au financement. Seul le Sénégal, le Tchad et la Commission de l'Union africaine ont mis de l'argent dans cette affaire. Le président de la Commission m'a envoyé faire le tour en Amérique et en Europe pour commander de l'argent pour financer. Au fin, c'est l'extérieur qui a financé ce procès à l'exception du Sénégal, du Tchad et de la Commission de l'Union africaine. Or, deux fois par an, ils votaient des résolutions pour que tout le monde finance. C'est anormal et il faut le dire, merci de l'avoir dit. Depuis la création de l'UA, des colonies comme ça existent, des, des, des, des choses qui ne sont pas justes existent. Et il faut le dire. Ensuite, on a créé une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au total, il n'y a eu depuis la création de la Cour que 10 États sur 57 qui ont ratifié le protocole de la Cour. Et sur les 10 États, il y en a 4 qui, qui ont retiré leur adhésion. Et aujourd'hui, cette Cour ne tourne là que pour 6 États africains. C'est une honte, c'est pas normal, il faut le dire. Et enfin, je dis ceci, quoi l'increment avait vu juste en 1964, au sommet du Caire, provoquant l'ire de tyrannes, il dit qu'il faut créer une armée continentale. Mais ce que Colin Koum avait dit, quoi, euh, ça a été mis en œuvre à Équimog. J'étais ministre des Affaires étrangères et par deux fois de suite, mon président, il se faut de donner ce Soglo, a été président en exercice de... La CDAO. Donc j'ai eu tous les généraux, les machins qui, qui commandaient le, le, le, les comogues là sur mon dos. On m'appelle à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Moi j'appelais ici à en Côte d'Ivoire, j'appelais Moustapha Nias au, au Sénégal. On se concertait. Euh, voilà tous les deux principaux ministres que j'appelais. Et, et ça a très bien marché. Mais pourquoi il n'y a plus de comogues et comogues Alors il y, y a un problème. Il y a un problème parce que il y a eu Ecomoque, parce que le Nigeria s'est mis en force de, de dedans. Aujourd'hui, le Nigeria le, hésite, parce que le Nigeria avait beaucoup banqué à l'époque. Et des cas de ce genre, où il y a l'inconséquence de nos organisations, euh, ça existe. Donc, vous êtes d'accord. L'un fait grand pas pour dénoncer, vous petit pas pour révéler. Ce qui est positif, et nous sommes tous euh, d'accord. Il euh, y a, a d'autres cas qu'on doit dire. Euh, je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cet atelier et en, euh, vous rassurer que je suis aussi déçu que vous tous, qu'on n'ait pas eu le temps de creuser davantage les passionnantes questions que vous avez évoquées. Je vous remercie.